Tous les ans se tient à un sommet des présidents et secrétaires généraux du Comité économique et social européen et des CES de l'Union européenne. Il avait lieu cette année physiquement à Paris. C'était très important. Euh, pour les conseillers du CESE et pour moi-même puisque vous savez que nous avons été installés récemment un nouveau CESE avec de nouvelles missions et ça a été l'occasion pour moi de rencontrer pour la première fois mes homologues des CES de l'Union Européenne et j'ai pu, au cours de ces deux jours, à travers nos échanges, observer que si nous avons des histoires différentes, nous partageons énormément de préoccupations communes. La nécessaire transition environnementale, le développement économique, mais un développement économique qui soit plus juste, plus durable, plus responsable. La nécessité de renforcer les politiques sociales au sein de l'Union sont des grands sujets qui nous préoccupent, comme nous préoccupe la question démocratique. On partage tous cette même analyse. Les citoyens européens ont tendance à s'éloigner des urnes. Comment fait-on démocratie entre deux élections C'est un sujet aussi autour duquel nous avons beaucoup partagé. Je crois que la conférence est une opportunité historique de reconnecter et d'engager avec ses citoyens et d'organiser une société civile et d'involuer en formant notre futur commun. L'Économie européenne et le Comité social et les Conseil national, économique et social Councils Play a strong role in mobilizing more participation of citizens and CSOs in the conference platform. This meeting will mark the beginning of a mobility project for organized civil societies that was proposed by the French ESC to improve the cooperation between ESCs and that I'm very happy to support. There are two very important issues, and this is comment on s'arrête avec les situations économiques et sociales post-COVID et ce que nous pouvons faire comme effort commun pour de vraiment really attraquer les jeunes pour être plus participataires dans la démocratie. Le départ a été très intéressant. Et je crois que nous avons au final des conclusions très enthousiasmantes sur une question décisive pour l'Europe. C'est la question de la participation accrue des citoyens et des citoyennes de tous les pays de l'Europe à la discussion sur les thèmes d'intérêt pour le projet politique européen. Chaque pays a sa propre expérience sur qu'est-ce que ça veut dire la société civile. Dans un contexte pandémique, dans un contexte de Green Deal, qui est très important pour jusqu'à 2050, il y a des objectifs qui sont très forts à, à achever. Il faut penser comment réunir la société civile européenne en général, pour euh, exprimer euh, euh, des, des choses importantes aux, aux dirigeants. Et euh, la réunion, comme on disait euh, le président Baudet, mais aussi Mme Schweng, c'est d'essayer de réunir un petit peu les, toutes les expériences des conseils économiques et sociaux, plus anciens aux plus vieux aux plus jeunes, euh, et de voir comment on peut, euh, on peut se coordonner dans ce sens. It's very Some of the European values of free movement, of uh, free way people can work and communicate has been challenged through COVID. That's why we as representing uh, common civil societies, the voice of employers, unions and uh, NGOs organization can contribute back to reviving the values of Europe.